Je dis ça tu es en train de penser à quelque chose en ce moment exactement au moment où on est là tu es en train de penser à quelque chose de précis et tu t'es dit que jésus est plus grand que cette chose mais je veux te dire que ce auquel tu penses là il est bien plus grand que cela sur auquel tu es en train de réfléchir il est bien plus grand que ça il est, plus, il est plus grand que la dette que tu dois payer il est plus grand que le mal qu'on dit que tu as il est plus Amen. grand que la description de la science il est plus grand que ce que, tu vois, les appareils les plus sophistiqués peuvent déceler dans ton corps. Jésus est plus grand que le cancer. Il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Ce que ton intelligence humaine peut te permettre de toucher, ce que tu peux imaginer, Jésus est plus grand. Il est bien plus grand. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de lui Qu'est-ce qu'on t'a dit à cette heure de combat Je voudrais que pendant cette première heure, nous puissions le lever plus haut, plus haut au-dessus de tout. Il est plus grand, bien-aimé. Il est plus grand que la grandeur que ton cerveau peut imaginer. Il est plus grand, il est au-dessus de tout. Il est plus grand que la folie qui s'empare d'une personne. Il est plus grand, bien plus grand, que le, le, le deadline qu'on qu a donné à, au corps humain à cause d'une maladie, Jésus est plus grand. Il est plus grand que tous les experts qui sont, qui existent. Il est plus grand. alléluia Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te chagrine? Pourquoi tu ne dors pas à cette heure? Je veux juste dire que Jésus est bien plus grand que ce qui te fatigue en ce moment. Il est plus grand que la stérilité qu'on t'a annoncée. Il est élevé au-dessus de tout. S'il y a une chose qu'on peut nommer, il est plus grand que cette chose. Yes. Et même ce qu'on ne peut pas nommer, dans le langage des humains, on l'appelait rien. Mais rien là, Jésus est plus grand que rien. Alléluia. Et quand même, c est, c est, ça, ça dépasse. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le réalises. Qu'est-ce qu'on t'a annoncé Qu'est-ce qu'on t'a dit Qu'est-ce qui est effrayant Qu'est-ce qui te traumatise Il est plus grand que la ménopause. Il est plus grand que le célibat chronique. Il est plus grand que le divorce. Il est plus grand que ce que tu peux penser ou imaginer. Jésus est plus grand. Il est plus grand que ton patron. Il décide, il parle et ton patron exécute. Il est plus grand. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vu sa grandeur, j'ai vu sa puissance, j'ai vu sa grandeur, j'ai vu sa puissance dans la douceur, j'ai vu sa fidélité, j'ai vu sa fidélité, j'ai vu sa fidélité, fidélité. alléluia, j'ai vu sa fidélité, il est plus grand que ce que l'on dit, est-ce que tu peux le dire là où tu te trouves ce matin, est-ce que tu peux le répéter, est-ce que tu peux dire tu es plus grand que ce que je traverse, tu es plus grand que ce qui veut m'effrayer. Tu es plus grand, oh Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand et je veux te lever au-dessus de tout et regarder ces choses en bas. Je veux regarder à travers tes yeux et les voir toutes petites parce que tu es plus grand, alléluia. Est-ce que tu peux déclarer ceux pour lesquels et tu le trouves grand à ce à matin? Tu es plus grand que ce que l'on dit.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 Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Oui, Jésus-Christ, oui, oui. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on sait jésus-christ tu es plus grand que ce que l'on sait toi tu es excellent tu es merveilleux tu es plus grand que ce que l'on sait tu es Excellent. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce, ce que, que l'on sait. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué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 Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ô roi tu es excellent, excellent. tu es merveilleux, tu es, es plus grand que ce que, que l'on dit. Papa, tu es, es excellent, excellent. j'allais donner oh, merveilleux, tu es, es plus grand que ce que l'on dit. Que no tu es Kamacho, tu oh, es merveilleux tu es oh, tu, tu es excellent oh, merveilleux bras, tu oh, es plus grand que ce l'on dit alléluia et cabasotolobo rabachedaya icolo bo seta bayente toi tu mm. es mm. plus mm. grand mm. que mm. ce mm. que l'on dit à mm. dada tu mm. es mm. excellent mais tu es plus grand que ce que l'on dit alléluia chez tu es Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever le Seigneur au-dessus de ce qui te chagrine, de ce qui t'empêche de prier Est-ce que tu peux lever le Seigneur Est-ce que tu peux lever le Seigneur, bien-aimé, est-ce que, le Bien est que tu peux lever le Dieu de puissance, le Dieu de miracle Rada la bayam sada I'm a big brush a Ye kabasutu karabaya tili busha karabaya karabashe karabaya karabasu oh yes lord dieu oui tu es le dieu Très, oh. oui tu es le dieu Grand, Très haut, oh, oh, oui, tu es le Dieu. Très haut, oui, tu es le Dieu. Dieu, oui, Dieu. Très oh, haut, oh, oui, tu es le Dieu. Dieu, Dieu. Dieu. Très haut, très haut Dieu, trao, oui, tu es, oui tu es le Dieu. Dieu trao, très oh, haut, c'est ton nom. Très haut, oui tu es le Dieu. Dieu très haut, très haut. Oui tu es le Dieu élevé. Élevez, oui, tu es le Dieu élevé, évé. Oui, tu es le Dieu, élevé, élevez. Oui, tu es le Dieu. Élevé. Élevé. Oh, oui, tu le oui, tu es. le Dieu. Oh, oh, oh, et katara, la et le et oui, Sala, baya, tiana, baya, et le, c'est la, maya. la, sautan, oui, tu es, es le, dieu, et le, oh, oui, tu es, oui, tu es, le dieu, tu es le, dieu, que nous élevons, et le, oh, oui, tu es, oui, tu es. Shadada, dada, tu yelles, oui, tu yelles, tu da, da, da, tu yelles, tu tu es élevé, et et Dieu très haut. high, you are Dieu très grand, tu es élevé, adoré, tu es adoré, Dieu très grand, Adoré, es Adoré, Adoré, Adoré, Adoré, Adoré, Adoré, oh, tu tu es Adoré, Adoré, Dieu, Adoré, adoré, adoré, adoré, adoré, adoré, adoré, adoré, adoré, Oh, tu es adoré. Tu es adoré, adoré, adoré, tu es tu es honoré remercier remercier Tu es remercié, remerciated, you are remerciated, you nous apprécions ta présence. Tu es apprécié. Apprécié. apprécié. apprécié La ta tu évoque. es apprécié. Nous apprécions ta présence. Dieu très haut. Maré Boschet Tabaya, tu es apprécié. Nous apprécions ta présence. Apprécieux. Tu es dans ce lieu. Tu es apprécié. Nos cœurs sont prosternés. Appreciate our presence. Appreciate. Appreciate. apprécié. Appreciate. Appreciate. Appreciate. Tu es, apprécié. tu es apprécié Apprécié Ma demeurer dans les cieux Tu es apprécié Karabo, Chanado, Mataya, Tabra, Soutaya, ta Chalaya Tu es apprécié mm -hmm. Apprécié, Jésus nous t'apprécions car Groes, tu es Shaka, te, le Dieu très haut. Oh oh. puis nous t'apprécions. Ton feu est là alors que nous apprécions ta présence, esprit oh, de Jésus. Oh, oh, oh. Le père, au milieu de nous, Jantel, à que l'huile coule dans la vie de plusieurs, alors que nous te remercions, Dieu vivant, de Dieu pire, vivant, vivant Dieu vivant, Dieu, Dieu, Dieu puissant. Tu es dans ce, lieu dans ce lieu que ton huile coule oui. dans la vie de plusieurs, Seigneurs. Oui. Pendant que nous invitons les autres à se connecter, oui. nous disons, oui. tu es apprécié. Oh, oh, oh, oh. Remercier remercie pour ce remercie, tu fais cette tu es remercié Alléluia. Acclamé, acclamé, acclamé, acclamé, acclamé,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 You are you are clammy, you you are clammy, you are clammy, you you are you are nous yes, acclamons ton nom et honorons ton nom et célébrons ton nom et glorifions ton nom. Nous acclamons ton nom, célébrons ton nom. Honorons ton nom et glorifions ton nom. Yes. Nous saluons ta sainte et glorieuse présence mm. au milieu de nous. Hallelujah. Yeshua, nous te saluons. Yes, yes, yes. Yeshua, nous t'honorons. Yeshua, nous te saluons. Dieu riche en bonté, riche en bonté, riche en bonté ri shamote ji ri shamote ni shamote ba za ta la basuraka ta ba ya ta la ya ya ke Yeshua, nous élèvons ton nom. Ah, ta présence fait du bien, Seigneur. Nous aimons ta présence. Nous sommes heureux d'être là dans ta présence. Tendre Père, nous aimons ta présence, pendant que nous apprécions ta présence, que ton parfum, que ta nuée descende, que ta nuée descende, qu'elle remplisse l'endroit à partir duquel chaque prophète intercesseur est connecté, que l'onction de l'Esprit se répande, que l'onction de l'Esprit se répande au nom de Jésus, que le Saint-Esprit se déploie. Oh, que le ciel ouvert. So, manifest. The rakabaye telepos, the rakabo, shakata. The rabbalabrasa talabos, the rabbashet telepos. The rabbabasa, the rabbashet u a a a.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 show shoot, we shoot, La la la shadaya calabracita yada cette journée. sept Ceux qui se déconne La calabracun de cette seconde sept secondes La calabracun yada brashada yada calabracita yada rabaya La La Ha ga <inaudible> de ton nom fléchis dans les cieux sur la terre sous la terre yeshua nous Yesua, nous sommes procédés devant toi Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur Yesua. Mais toi, tu peux changer nos circonstances ah. Alléluia ah. Alléluia, merci Seigneur choix nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour cette première heure, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous l'avons voulu comme une heure de gratitude, comme une heure de reconnaissance pour tout ce que tu fais sur cette plateforme. Pour les affaires, les business que tu as boosté, pour les marchés que tu as donné, pour les dettes que tu as effacées, pour les transferts miraculeux que tu as effectués. Seigneur, nous avons voulu marquer cet arrêt et bénir ton nom pour les guérisons miraculeuses, pour les témoignages qui nous parviennent, pour ceux qui ne nous parviennent pas. Nous voulons juste bénir ton nom, pour tous les prophètes intercesseurs connectés, pour la soif de prier, pour la soif de chercher ta face, pour la soif, Seigneur, de voir tes promesses se réaliser dans nos vies. Nous voulons bénir ton nom, te rendre gloire, te célébrer. Maintenant que, Père, certains vont se déconnecter pour la première heure, nous voulons bénir la journée en ton nom et entrer dans cette seconde heure. Bénir la journée en ton nom. Bénir cette journée, elle est particulière, elle est waouh. C'est la journée que tu as faite. Seigneur, nous bénissons cette journée au nom de Jésus pour toutes les personnes qui se déconnectent maintenant. Prophète intercesseur, bénis ta journée. Donne-lui simplement un nom. Dans le nom de Jésus, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bénis ta journée et nous entamons la seconde heure. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que la grâce de Dieu est sur toi. Sa main t'accompagne. La main protectrice du Seigneur est sur nous cette journée. Amen. Cette première heure, le Seigneur te surprend agréablement. Il oui. se montre sous son aspect de fidèle. Il se montre sous son aspect de Dieu fidèle. Il se révèle à toi sous son aspect du Dieu fidèle. Alléluia. Tu vois sa fidélité. Elle est ton partage. Au nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur dans le nom de Jésus. Ah, dis, si tu le crois, tu vas dire, c'est mon partage au nom de partage. Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes déjà sur place. Je rappelle aujourd'hui que nous avons matinale de prière en présentiel au centre Kodesh. Nous bénissons le Seigneur. Je suis reconnaissante au Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être connectée à ce temps de prière. Alléluia. Nous sommes là au centre Kodesh et nous voulons bénir Dieu pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir être en mouvement. C'est une grâce, c'est un privilège dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, je voudrais bénir Dieu pour ta vie, rendre hommage au Seigneur pour la grâce que nous avons d'avoir cette plateforme. Cette plateforme est marche parce que tu te connectes et parce que tu partages. Alors, je veux t'inviter à partager. La salle est fermée depuis un moment. Le lien est dans le chat. Partageons massivement et permettons à, à plusieurs personnes de voir leur destinée changer. Aujourd'hui, nous allons faire un revirement de situation. Nous allons provoquer un revirement de situation en bien par la prière. Alléluia, Amen. nous allons chasser le découragement, chasser l'assoupissement, chasser la fatigue dans le nom de Jésus. Et nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous conduise. Alors le lien est dans le chat bien aimé, partageons au maximum et invitons des personnes à se connecter. Nous sommes en diffusion sur Facebook depuis 3h40. Voilà, je voudrais bénir le Seigneur pour notre père spirituel, le pasteur Mohamed, notre prophète à Nightfire, c'est le prophète Mohamed, alléluia. Le prophète Mohamed Sanobon, nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu de qualité et ce passionné du Seigneur. Qui, qui a écouté le Seigneur. Et donc, si tu es nouveau sur cette plateforme et tu ne sais pas qui est aux commandes, sache que euh, le Saint-Esprit est aux commandes à travers le pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Amen. Et que Dieu te bénisse sans toi. Euh, si tu es nouveau, nous te souhaitons la bienvenue. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu, pour la crainte que le Seigneur lui a donnée, pour sa vie qui est un témoignage, pour ce qui nous encourage continuellement à chercher le Seigneur, Alléluia, à chercher le Seigneur, à aimer le Seigneur, au-delà de ce que nous faisons jour après jour. Ah bien-aimé, je veux que tu m'aides à bénir le Seigneur pour la vie de cet homme-là, que le Seigneur le bénisse. Aujourd'hui, tu peux rendre témoignage parce qu'un jour, il a écouté Dieu et qu'il a mis cette chaîne-là en mouvement. Nous pouvons rendre témoignage et moi, je peux être heureuse de citer ton témoignage et de partager le mien avec toi. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour l'équipe de la permanence ce matin. Tous les prophètes intercesseurs connectés, que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Je voudrais que tu m'aides à acclamer le Seigneur Saint-Esprit. Il y a une présence Alléluia. du Saint-Esprit en ce lieu pour changer une situation. Il y a une présence du Saint-Esprit en ce lieu. Pour transformer une situation, est-ce que tu peux commencer à parler en langue là où tu te La trouves? La Bible dit celui qui parle en langue, c'est difficile lui-même. <t 'un t 'un> Hommage au, maj, au majestueux Saint-Esprit, au merveilleux Saint-Esprit, au glorieux Saint-Esprit. <inaudible> Ma qui braque à ta raga taille à ta raga j'ai été l'égor à basse pour une fois qu'il t'a maillette et bros au rabat bouché t'a est-ce que tu peux te dire toi-même si tu ne peux pas, si tu ne prie pas langue dis Seigneur que ton règne vienne dans ma vie ma carabaya tabra sautakaya d'accord et que sa gada m'a acheté l'a basse qu'il t'a rébalat à la sonde à bravo de dégueulasse au gadaye Maya Sotta, Rague la Mayat à la Mosquita, rabâché des Mayatabra, c'était les bons sous ta, ta ils étaient dans une même salle et ils étaient en train de soupirer après le Saint-Esprit. Ils soupiraient après le Saint-Esprit. Et pendant qu'ils étaient en train de soupirer après le Saint-Esprit, la Bible dit les les, les, les, les, les disciples ont vu les, les, les, les flammes de feu se posaient sur leur tête pendant que tu es en train de prier en langue. Le feu qui se dégage de cette plateforme, s'intensifie. un souci. tabaya so Parce que l'hébreu déclare que notre Dieu est aussi un feu dévorant. re labos kinta ba ra Gabaya-ke-ba-ya-ta-labos-kinta. kinta dabe ramacha kabaya bra so carabas raba skintsa Ma ka raba sheketsa Les tsabra le masaka ka raba baian terebos ko raba shekerebos le kerebos ba raba shakata telebos Ma carabasche que te que reboost, qui branda carabasita, maia tabra, ne que reboost pour rabasha tata, maia tabra suta, ya tabrosa, ne que te pour rababa, maia tabriolang, biolang, biolang, biolang, raga dé dé dé dé dé dé dé, pour rabasha tala maso potolousta, que ramaso te lo pour rababo saka ya, ti kabaraba ya m darabo suta Ma la souta cata, la gare, la gare, la Rabababasha gadad, rabababasha gadad, rabababasha gadad gadad. Eka masakka rababu rabaya. Eka masakka rabayun cirebus. Makaya cakra cayata brasa kata. Mlekep cirebus purabababasu tali brasha Ricala la ta ta ta ta ma Au nom de chez Talabos, Rabashi, Ribayanda, Labrasso, Kayadabra, Chesma, Soukayadabra, Rababi, Bien aimé, est-ce que tu peux prendre ce deuxième point de prière Alléluia. Prie, prie avec moi. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu es présent par ton esprit. Père, je prie que si j'ouvre la bouche, que tu me fasses la grâce de voir mes requêtes être exaucées au nom de Jésus. Mes requêtes et celles de mon frère être exaucées. Alléluia. Prions mm -hmm. ensemble. Shaka babaraba korobus cinta yang berdegos rabasha katalabus sura katabaya meke rababa bababa sheke cerobus kabar maya chalabus sura shekeje rada dada de labayan dabra meke rabasha katalabus sura bayam chalabus rababa bababa shekeje koroma saka ya rada dada rabayan capa Shada da da da kita. kata brus. Shada ba seterebus maya. Mata kita Shada au nom de jésus chaque caillat, chaque caillat, chaque Rababab, lekabara baskuramasha kata, lekabara baskur yakata bayamara mus, kabaya kabaya nakara mushketa, makara maya maya au, Au nom de, de Jésus. Jésus, Seigneur, dans, Jésus. dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix Alléluia. tous ensemble. La Bible dit que la prière d'ensemble est efficace parce que Pierre est en prison et l'Église a élevé la voix en faveur de Pierre et quand l'Église a élevé la voix, les fondements de la prison ont eu une visitation. Les, le, un ange est venu faire sortir Pierre de prison. Alléluia. Un ange est venu faire sortir Pierre de prison à l'heure du combat. Bien aimé, aujourd'hui, il va se passer quelque chose de puissant dans ta vie. Il va se passer quelque chose de merveilleux dans ta Allez. vie. Il va se passer un revirement que tu n'auras même pas la force de raconter. Allez. Tellement le Seigneur te surprend agréablement. Alléluia, Amen. parce que nous sommes l'église et nous sommes en train de prier comme l'église avait prié pour Pierre en prison, Alléluia, est-ce que nous pouvons, avec la permanence, la permanence que le Seigneur vous bénisse, est-ce que nous pouvons mettre un chronique 4 verset 10, c'est le verset à partir duquel nous allons prendre appui et descendre dans une prière fervente, commence à te lever, marche, déambule. Ça, c'est pour ceux qui sont en position nem et en position shawama. On ne dort pas ici. On se réveille, on vient prier jusqu'à ce qu'on obtienne ces résultats. Alors, toi qui as dit aujourd'hui, en te levant, que ah vraiment, moi, je suis fatiguée depuis le temps que je prie, on raconte le témoignage des autres. Dieu ne me visite pas. Regarde, ce que le Seigneur veut faire avec toi n'est pas ce qu'il fait avec les autres. Il y a des exercements qui sont rapides. Mais il y, a des, il y a des situations dans nos vies qui sont comme des enjeux, des situations dans nos vies qui sont comme des, des, des, des on va dire, des défis. Alléluia. Des défis de l'ennemi que tu ne dois pas laisser passer. Goliath, pour les enfants d'Israël, était un défi, était une insulte, était une injure. C est, c est sa, sa persécution était une injure. Alléluia. Et, et, et la Bible dit qu'il venait tout le temps les traumatiser un moment. Il faut que tu te lèves et que tu, tu, tu dises à l'ennemi de se taire. Voilà. Si ton père qui est dans les cieux a un souci avec toi, c'est entre un enfant et un père. Les ingérences de l'ennemi, ça suffit. C'est pourquoi tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer, te lever, persévérer dans la prière. Tu dois aller laver ton visage maintenant ce matin. Tu dois laver ton visage. Pendant que tu laves ton visage, je prophétise, je déclare que pendant que tu passes la main sur ton visage avec l'eau, le découragement reste là-bas. Il est emporté pendant que tu laves ton visage. Bien-Aimé, lève-toi, ne te laisse pas distraire. Tu veux te marier, on n'arrive pas à se marier dans ta famille. Tu veux te décourager parce que depuis que tu pries, personne ne t'a dit bonjour. Mais regarde, tu n'es pas de la viande pourrie où toutes les mouches de la planète vont venir se poser. Dieu va t'envoyer la personne qu'il veut. La Bible dit, c'est un père qui marie sa fille. Le Seigneur va t'envoyer la bonne personne. Ce n'est pas Tu n'es pas jugé au nombre de prétendants. Ce n'est pas parce qu'on te drague le matin, dans, dans toute une journée, tu as 15 sollicitations d'amoureux que le Seigneur s'est souvenu de toi. Ça peut être aussi que le diable fait ça pour que tu puisses tomber dans le péché ou t'accrocher à la mauvaise personne. Et si le Seigneur regarde et qu'il voit les failles dans ton comportement, alors il va permettre, il va les éloigner lui-même et autoriser la bonne personne à te connecter. Je dis à une femme qui est en train de prier pour son mariage que ton mariage est en route parce que ton mari marche vers toi. Dans le nom de Jésus, cela est ton partage. Alors ne viens pas prier avec tes couragements. Il est interdit de se connecter ici avec des prières de, de souffrance, avec des prières, avec des prières de désespoir et tout ça. C'est pourquoi, avant qu'on aille plus loin, je vais prier, je veux prier pour toutes les personnes. Tu gardes le verset euh, euh, euh, affiché. Je veux pouvoir prier pour toutes les personnes qui sont affaiblies, qui sont fatiguées, qui sont épuisées, qui disent « Seigneur, attends mon tour ». Des personnes même qui font des prières, des prières même qu'elles ne doivent pas faire. Une soeur m'a envoyé un témoignage. Elle dit elle « dit Pasteur Priska ». Quand je lisais son témoignage, j'étais heureuse de lire le témoignage, mais j'ai vu une phrase qui m'a attristée. Moi, en tant qu'être humain, je me suis sentie tellement triste. Elle a mis dedans que « Pasteur Priska ». J'appelais Dieu le Dieu des autres. J'ai dit « Waouh ». Waouh, le dieu des autres. Elle dit oui, j'appelais Dieu le dieu des autres parce que les, les, les, les, les, c'est les autres seulement qui rendaient témoignage. Bien aimé, quel que soit le niveau d'affliction dans lequel tu peux te retrouver, il faut veiller sur ta bouche. La Bible dit la mort et la, la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des phrases que tu ne peux pas sortir. Alors s'il est le dieu des autres, pourquoi tu veux qu'il t'exauce Si c'est lui le dieu des autres, s'il si ne peut pas être ton père, s'il si n'est pas digne d'être le tien, pourquoi il va t'exaucer? C'est en cela qu'on regarde et on voit que la bonté du Seigneur et son amour n'ont aucune limite. Malgré qu'elle l'appelait le Dieu des autres, Dieu s'est souvenu d'elle. Mais moi, je me suis sentie triste en tant que mère. J'ai imaginé mon enfant venir me regarder pour me dire la mère des autres. J'ai faim, la mère des autres. Donne-moi la mère. Et je me suis sentie triste. Veillons sur comment nous approchons du Seigneur. Alléluia, ne laisse pas la tristesse prier à ta place. Il y a des personnes qui se sont connectées depuis le temps où elles sont connectées. C'est leur tristesse qui prie. Il y a des personnes qui, sont, qui prient avec leur, leur, leur inquiétude. Il y a des personnes qui prient avec leur détresse. Il y a des personnes même qui prient avec la folie qui est attachée au cœur souvent. Souvent, on dit des choses qui n'ont pas de sens aux yeux de Dieu. Et il y a des personnes, alors que le Seigneur exauce la foi, souvent on prie avec notre notre. Tu vois, souvent on prie avec notre. notre je ne sais pas, c'est avec tout sauf la foi en fait. Ce matin, je vais inviter quelqu'un à, à, à présenter sa foi dans la prière, à apporter sa foi devant le Seigneur. Dieu n'est pas le Dieu des autres, il est ton Dieu aussi. Il est aussi ton Dieu. Et le Dieu que tu pries t'exauce au nom de Jésus. Alléluia. Et pourquoi on va partir sur Jabet La Bible dit, un chronique, dans le livre de 1 Chronique 4, Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant :« Si tu me bénis, mais ça, pourquoi Pourquoi il s'appelle Jabet Pourquoi il s'appelle il Jabet Il s'appelle Jabet. Jabet signifie il, il s'appelle Jabet parce que sa mère l'a nommé comme ça parce qu'elle a couché avec souffrance. Alléluia. Elle appelait Jabet parce qu'elle a couché, elle a eu elle conçu dans la souffrance, avec souffrance. Donc, en fait, il s'appelle souffrance. Il s'appelle souffrance. Bien-aimés, il y a des circonstances dans la vie qui nous, qui nous laissent des marques, qui nous laissent des traces. Jabet a évolué mais avec le nom souffrance. C'est comme ça que sa mère l'a appelé. Et quand Jabet a réalisé, parce qu'elle a, elle a souffert et en le mettant au monde, elle a, elle a, elle a éprouvé des douleurs donc, elle lui a fait porter le nom de ça. Elle lui a fait porter le nom, autrement, il s'appelle douleur, quoi. Et on a, dans nos, dans, même dans notre vie, on a des personnes comme ça. On a des noms. Moi, dans ma famille, l'histoire, les, les noms qu'on a, les noms que nos parents nous ont donnés, mes, mes frères et moi, relatent leur vie sentimentale. Donc, quand ça allait, quand ça n'allait pas, quand tu prends le nom de tous mes frères, ça, ra ça raconte la vie amoureuse de mes parents. Donc, par moment, il y a eu des noms comme pitié, des noms qui sont sortis. C'est un dialogue entre eux. Le nom quand un enfant naît, le nom que le père donne, le nom que la mère donne, ce sont des conversations. C'est une conversation. Et c'est comme ça que Jabet. Avait, avait été appelée parce que sa mère l'a conçue avec douleur. Et elle a appelé souffrance. Elle a, elle a, elle a, elle a ajouté, elle s'est dit, parce que je l'ai conçue avec douleur. Alléluia. Parce que je l'ai conçue avec douleur. Et il y a, il y a, la vie fait ça. La vie fait ça. Mais Jabet ne s'est pas tue Jabet s'est levé, Jabet a dit... Ah, la Bible dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël comme nous sommes venus invoquer Dieu en ce moment à cette heure de combat il a dit si tu me bénis et que tu étends mes limites si ta main avec moi si tu me préserves du malheur alléluia si, si, si, si, si, si, si bien, mais si on veut parler d'un nom aujourd'hui ça, ça sera grave moi même je ne vous dis pas mes noms ça sera trop grave mais Jabet a invoqué le Dieu d'Israël, peu importe le nom qu'on t'a donné. Tu as la possibilité d'appeler le Seigneur ce matin pour changer le verdict. Peu importe le nom que la vie veut te laisser, bien aimé, est-ce que je suis en train de prier avec un prophète intercesseur révolté ce matin? Peu importe le nom que la vie veut te donner. Certaines personnes portent le nom de « je ne vais pas me marier ». Certaines personnes portent le nom de Errance. Certaines personnes ont des noms bizarres, les parents ont des noms, pitié, souffrance, douleur, des noms comme ça, parce que simplement, au moment où l'enfant naissait, il y avait telle ou telle situation. Et est-ce que ce matin, tu veux changer la donne comme Shabet Shabet n'a pas laissé son nom comme ça. Il allait trouver Dieu comme tu es venu le trouver, parce qu'il était dans des combats en un point fini. Il était dans des combats. Chaque fois qu'on on, on l'appelait dans la maison, qu'on disait Jabet, ça voulait dire, tu vas souffrir encore. Toi qui es venu avec souffrance, douleur, douleur. Chaque fois qu'on appelait Jabet, on rappelait à Jabet qu'il devait être dans la douleur. Chaque fois qu'on l'appelait comme ça. Et il y a des noms que, que l'hôpital te donne. Il y a des noms que la vie te donne. Il y a des noms. Il y a des noms que des situations que tu as connues te donnent. Alléluia. Et cette dame qui était venue se prosterner devant Jésus, la vie l'a appelée pécheresse. Mais bien plus tard, quand elle, a, quand elle a rencontré Jésus, quand elle a invoqué Jésus, cette femme qui a cassé le vase d'albâtre, quand elle a invoqué Jésus, on s'est rendu compte qu'en fait, elle, elle était une sainte femme. Mais la vie l'a appelée prostituée. Le, le, C'est les marques que la vie, les coups que la vie lui ont donnés, l'ont amené à se prostituer. Et dans son village, on l'appelait pécheresse. Quel est le nom qui, est, qui te combat Quel est le nom qui te combat À cette heure, deuxième heure de combat, le Seigneur veut combattre le nom qui te combat. Le Seigneur veut combattre. Bien aimé, si <rire> je veux t'inviter à être concentré pour prier, mais, mais si tu veux utiliser le chat, je n'ai rien à dire concernant le chat. Tu peux faire comme tu l'entends. Alléluia. Sans toi libre. Aujourd'hui, je ne parle même pas du chat. Tant que les passages bibliques peuvent être, euh, euh, euh, comment on dit ça, peuvent être affichés, sens-toi libre. Mais regarde la profondeur de ce que nous allons, nous allons avoir comme temps de prière. Il a dit au Seigneur, et le pasteur Mohamed nous a enseigné que ce type de prière-là, ce sont des prières vraiment qu'on fait avec humilité. Il est venu voir le Seigneur, il a intoxisé. Si tu ne sais pas ce que je suis en train de dire, il faut te connecter le soir à Nightfire. <rire> Connecte-toi à Nightfire ce soir. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prier. Nous allons prendre notre premier point de prière. Jabet a voulu changer ces circonstances. Comme ce matin, tu es connecté sur Facebook. Tu es fatigué de ce qu'on dit. Tu es fatigué de l'héritage mauvais qui est transmis de génération en génération. Tu es fatigué de cet héritage-là, de cette maladie qui traverse les générations. Ce démon de cancer qui passe de génération en génération sous la forme d'une maladie. Alléluia! Bien-aimé, tu veux changer les circonstances. C'est maintenant que tu dois te lever dans la prière. La Bible dit, Jabet a invoqué le Dieu d'Israël. Ils ont tous invoqué le Seigneur. Ils ont tous invoqué, ceux qui ont vu des changements dans leur situation, ont invoqué le Seigneur sans se décourager. Jabet a invoqué le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas accepté sa circonstance. Il a dit, « Seigneur, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Jabet a regardé sa situation, il a considéré. Il s'est dit, « Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me lève, il faut que je me lève contre ce célibat. Dans ma famille, personne ne se marie, ce n'est pas normal. Il faut que je me lève contre cette stérilité, jusqu'à ce que j'entende je, des cris de bébé. Il faut que je me lève contre ce chômage qui perdue. Il faut que je me lève contre ce divorce qui est en train de s'imposer dans ma maison. J'avais invoqué le Seigneur, est-ce que nous pouvons prier? Nous allons prendre des points de prière en accéléré. Alors, pour le premier point de prière, bien-aimé, tu vas élever la voix et dis, « Seigneur, que tout ce que moi-même j'ai dit, tous les noms que j'ai invoqués sur ma vie, tu peux prendre la position, tu peux te prosterner pour prier. Les noms mauvais que j'ai invoqués sur ma vie, au lieu de t'invoquer toi, chaque fois que je me suis maudit avec mes mots, chaque fois que j'ai dit des paroles déplacées, « Seigneur, je lève la voix vers ton trône pour te demander pardon. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, quand je vais aborder ces points de prière, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi ce que j'ai dit et n'en tiens pas compte. Parce que ce que nous faisons, nous ouvrons, nous ouvrons des autoroutes et le diable vient se promener dans nos vies. Et on pense que c'est du fait du Seigneur, alors que c'est nous qui avons fait des ouvertures. Est-ce que nous pouvons ensemble prier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous prosterner devant le Seigneur? Et lever la voix vers lui pour dire ce que nous avons dit de nos bouches qui nous a créé tellement de problèmes, Seigneur, pardonne-le-nous et que toutes ces mauvaises paroles n'aient aucune incidence sur nous. Dans le nom de Jésus, prions ensemble, Seigneur. Ma pour rabaying de baraba, carabashe gedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegos kinta, rababa, rabachagada gada gada le barakata. Makarabasco rabayant à la baskin d'arabache gedebous. Cabarabasco yabashaganabarabasco rababa baba. La brasouta pour baba baba baba Ngege ngege lo karabo satayete boso ika bala bashi kata raba yanta kaya tababa reke boso raba baba baba bashi Papa, nous voulons te demander pardon au nom de Jésus. Nous voulons te demander pardon et nous prions que toutes les fois où nous avons utilisé notre bouche ou des propos, nous avons invoqué des paroles qui ont agi sur notre vie. Dans le nom de Jésus, nous élevons la voix vers notre au nom de Jésus, nom de Jésus, nous prions. Dans le nom de Jésus, Riba, qui est raba, qui le sont à à Katalabos à la basse pour à la barra Salado au de chez au Tababa nom de Jésus, Père, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Hallelujah. Amen. Alors avant de continuer ce temps de prière, je voudrais, je voudrais encourager quelqu'un, est-ce que tu es prêt à prier, prophète intercesseur, je sens que tu es sérieux, parce que là, là il n'y a plus rien dans le chat, <rire> mais quand j'autorise, personne n'écrit dans le chat, je bénis Dieu parce que tu as compris que tu es en train de te laisser distraire, une soeur envoyé un message, elle me dit, pasteur, puisqu'en 2014, Écoute bien, 2014. À l'époque, je n'étais pas très bien convertie. Mon fiancé et moi, bon, nous fréquentions une communauté sans plus. En 2014, on a fait la dot. Et puis après la dot, tout, tout s'est mélangé. Et une femme étrangère est entrée dans la vie de mon fiancé, au point où mon fiancé est venu me répudier devant mes parents. Et c'est en ce moment-là que j'ai intégré Vase d'honneur. Et elle dit, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à implorer la grâce du Seigneur. Et un jour, par hasard, je suis tombée sur prière 24. Et je me suis connectée à cette chaîne de prière. Et j'ai vraiment commencé à prier à partir de la dédicace de l'hôtel par le pasteur Mohamed. Pasteur Priska, je viens par ce, ce témoignage t'inviter à mon mariage civil, qui aura lieu le 14 octobre. <rire> C'est dans quelques jours. <rire> ah! Mon cœur est réjoui de ce que le Seigneur a commencé à transformer mon conjoint, qui a commencé à écouter les témoignages et qui a commencé à écouter les enseignements du pasteur Mohamed. Je rends grâce à Dieu pour la chaîne de prière et je bénis Dieu pour le pasteur Mohamed Sanogon. Alléluia. Prisca, elle dit, Pasteur Prisca, tu es mon invité. Alléluia. Amen. Je vais aller, je, 14 octobre, mais ça, je ne sais pas où je serai. Sinon, j'étais en train de dire que j'allais aller te représenter pour fête intercesseur. Alors, tu vois, Dieu a répondu à une soeur. 2014, 2021, ça fait combien d'années Ça fait 7 ans. 7 ans. Elle n'a pas désespéré. Toi, ça fait deux semaines seulement que tu es venu prier sur la chaîne ici. Tu dis que Dieu ne t'exauce pas. Donc, tu veux lui donner des noms bizarres. La sœur dit Ça fait sept ans, elle a prié. Aujourd'hui, non seulement son homme est en train d'être de, de, de, bien converti, mais maintenant, elle l'a là, là. Il est revenu, s'est répandu après l'avoir répudié. Et le 14, il célèbre le mariage. Je dis à une personne, tu es dans le concubinage, tu sors au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, on va t'emmener à la mairie dans le nom de Jésus. On va t'emmener à la mairie dans le nom de Jésus. Alors le deuxième point de prière qu'on va prendre, c'est toutes les personnes qui sont fatiguées de persévérer, de prier. Toutes les personnes qui sont épuisées, nous prions. Nous prions. Quand vous regardez la vie de Jabet, vous voyez que Jabet a persévéré. Nous allons prier. Deuxième point de prière. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi la grâce dans le nom de Jésus, de demeurer dans la persévérance. Au nom de Jésus, en priant, que je prie, que je sois persévérante, que je prie jusqu'à obtenir gain de cause. Prions ensemble. Père, nous élevons la voix vers ton trône et te prions au nom puissant de Jésus. Que tu fasses grâce dans le nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, touche une personne. Dans le, dans le nom puissant de, de Jésus. renouvelle quelqu'un qui est Renouvelle quelqu'un qui Dans le nom de Jésus, renouvelle quelqu'un qui est que je je prie pour ma sœur qui pleure. Je prie pour mon frère qui est blessé. Je prie pour ma sœur qui attend le fiancé, qui attend le mariage, mais qui ne sait pas vers qui tourner les regards. Au nom de Jésus, Père, nous élevons la voix avec ton autorité. Dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus, vous nous bénissons ton nom. Roi de gloire, sois honoré. Roi de gloire soit béni. Dieu puissant soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons ton nom. Jésus, que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Parce que tu fortifies quelqu'un. Parce que tu encourages quelqu'un. Dans nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lève la main droite et prie avec moi. Dis, Père, Père si je prie et que je bats les Si des je mains, prie et que je bats les mains. Que l'épée du carnage, carnage s'en prenne, prenne à toute ingérence démoniaque dans ma vie, dans, ma vie. dans le nom de dans Jésus, le nom de que l'épée du carnage, carnage s'en prenne à toute ingérence, à toute ingérence démoniaque dans ma vie ma vie dans le nom de Jésus, le nom de jésus que tous jésus, les réseaux spirituels que tous les réseaux spirituels de communication de communication de communication de communication démoniaque pour démoniaque, accéder à ma vie ou accéder à ma vie soit détruit soit détruit dans le nom de jésus dans le nom de jésus dans le nom de jésus dans le nom de jésus dans le nom de est ce jésus. que tu peux prophéter Shada bataille à la Rima, c'est la Rima, c'est la Rima, c'est la Rima, c'est la Rima, c'est la vie. Rima, c'est la vie. Rima, c'est la vie. Rima, c'est la la Rima, Rima, la Rima, la Rima, Rima, Salut à les Salut Salut Salut Salut Salut au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous prions que l'épée du carnage coupe les larges oreilles. Non, été faites comme des vents, comme des vents larges, comme des vents comme des satellites de sorcellerie que mm. la foudre du Saint-Esprit détruise dans le nom de Jésus, que la foudre, que la foudre, que le ton aide, Dieu, détruit mm. ces réseaux démoniaques à travers lesquels les démons se promènent dans la vie des prophètes intercesseurs, mm. à travers lesquels ils, ils envoient la souffrance dans la vie des prophètes intercesseurs. Au nom de Jésus, Père, pendant que nous sommes en train de prier, mm. que toute personne sous l'emprise d'un réseau de sorcellerie non de soit Jésus. libérée à l'instant. Dans le nom de Jésus, nom que de Jésus. les démons au nom de Jésus, le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise la tête de ce que je vois en ce moment Brasse, qui est collé Brasse, à la porte de quelqu'un. Mm. Dans le nom de Jésus, que l'épée s'abat sur la tête de cette chose. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Il y a des une personne, tu, tu fais des projets. Tu ne comprends pas, même quand tu en sais Ce n'est pas que tu en parles, ce n'est pas que tu diffuses. Mais tu ne comprends pas, ça n'aboutit pas. C'est comme, si ça, ça, ça, comme si ça échoue. C'est comme si ça échoue. Tu es éplié en sorcellerie. Tu, tu, tu mets en pratique que, que personne ne le sache. Mais ce n'est pas comme si tu parles à beaucoup de personnes. Ce n'est pas comme si tu parles à beaucoup de personnes. C'est juste que... Même quand tu en parles chez toi, même quand tu en parles, c'est comme si tu es épié. C'est comme si tu es épié au nom de Jésus. Nous perçons ces radars. Nous nous de détruisons par la puissance et l'autorité du sa nom sa de, sa de sa Jésus. Et nous déclarons que ton projet de mariage aboutit dans le nom, nom de, de Jésus. Jésus. Nous déclarons que ton projet d'emploi aboutit au, au nom de Jésus. Ces réseaux de communication démoniaque sont détruits dans au le nom, nom de, de Jésus. Jésus. Et toutes les personnes Labra, connectées la la par cet ja cette, cette espionnage la spirituel la la. sont libérées maintenant. L'Esprit de dieu, dieu vous saisit dieu. au nom de Jésus à l'instant et vous êtes libérés, vous êtes libérés, vous êtes libérés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Vous êtes libérés maintenant par la puissance de Dieu qui descend sur vous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Tu vas prendre cet autre point de prière et tu vas dire, je déclare mmh. au nom de Jésus que l'agenda satanique contre ma vie est détruit dans mmh. le nom de Jésus. Mmh. Je déclare que cet agenda est détruit et sans effet. Alors tu vas dire, « Père, si je prie et que je bats mes mains, que cet agenda soit sans effet, sans effet, sans effet, au nom de Jésus, nous détruisons les agendas sataniques qui doivent agir avant la fin de l'année. Nous les détruisons. Nous chassons les agendas de mort. Nous chassons les esprits de mort. Nous chassons les esprits de mort. Au nom de Jésus, nous détruisons les projets de l'ennemi. Par la vêtue du nom de Jésus, tout agenda séparé. Ta vie ta vie vie est vus, ta sans effet, effet, ta effet au nom de Jésus est sans effet, repos, au nom de Jésus est sans effet, au nom de Jésus est sans Jésus, effet, au nom au de, de Jésus, Jésus Makayatara, oh, oh, lève la main droite et déclare, dis paix Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de je renverse les trônes les thônes, sataniques, sataniques dans ma vie je les me mettez mis dans, dans la souffrance. Les je les renverse au nom de Jésus. Le nom de je, de les rembaisse Jésus rembaisse je les renverse au, au nom de Jésus. Tout esprit, impu, tout esprit impu, établi, est établi établi pour renforcer pour les alliances démoniaques. Elles liées, sont liées maintenant. Elles sont liées, et liées au nom de Jésus, tout, tout esprit est établi dans ma vie. Dans ma vie. Ouf, ouf renforcer. Vous renforcer. Les alliances, les alliances. Elles lient. Elles lient. Au nom de, de, e de Jésus. Elles lient. Elles Au nom de, nom de Jésus. Je retire. Je retire. Je retire. Je retire. Tu contrôles. Tu de du de du contrôle tu De l'ennemi. De l'ennemi. Tu contrôles. Tu contrôle De l'ennemi. De l'ennemi. Toute décision. Toute décision. Toute décision. Toute décision. Contre ma vie. Contre ma vie. Au vie, nom de Jésus. Rained, de je Jésus. déclare. Je déclare. Je déclare. Par la puissance la puissance et l'autorité du nom de, Jésus, nom de Jésus. Que ces esprits, que ces esprits sont, frappés sont frappés à l'instant même, même. même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À à au nom de Jésus. dit Père. Père si, je prie, si je prie et que je bats des mains, que l'épée du canard confirme ses points de prière. Points au, prière de Jésus, au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Lima soldier, my young brother, les, ma les, les, má, ma, ma, ma, les le bras les me… Les de produit une alliance dans ma vie sont renversés dans le nom de Jésus. Au nom de révélé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Rika ma basu kabarabasaiye, les démoniaque, démoniaques de sa famille, ma tabra sa cata, mon nom de Jésus. Au oh, nom oh, puissant que Jésus. de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chagada, barre, kobo, sakarabaye. Les macarabas Alors, bien aimé, tu vas lever la main et tu vas déclarer. Dans le nom de Jésus. Dans le tu vas, de Jésus. vas déclarer. Dans le nom de Jésus. Dans, dans le nom de Jésus. Père, si je prie et que je bade. Père, si je prie et que je bade. Que la puissance du Saint Esprit. Que la puissance du Saint Esprit interrompt les projets et les activités. les projets et les activités. Des agents du diable. Des agents du diable contre mon épanouissement conjugal. Contre mon épanouissement conjugal. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Jésus, toute activité. Que toute activité. Que tout projet. de tout projet contre mon épanouissement, soit interrompu à l'instant l'instant au nom de Jésus et bas d'aimer. Chaque et bas aya. Les catabos, les catabos, les catabos, les catabos, les catabos, les catabos, les les les les les les les les les les les les les Madre le chef ma de dans le nom ma de ma Jésus. Maman, maman, maman, et les projets sont à portée de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors le mari de nuit qui est hmm. venu te prendre en otage. Dans le nom de Jésus, il part. Au nom, de Jésus. Au nom de Jésus, il part. Au nom de Jésus, nom de Jésus il part. La de femme de nuit qui dit que mmh. tu es sa propriété, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, mmh. le feu qui se Au dégage de, de, de cette Jésus. chaîne, L'onction sous laquelle nous travaillons, la thé sort au nom de Jésus de à l'instant, par de la, de la puissance et l'autorité du nom de Jésus, les, les corps sont libérés au nom de, de tous Jésus. les intrus, les démons au qui sont Jésus. là dans ton corps, démons de tata colère qui partent au tata nom de Jésus, définités, ils sortent au nom de Jésus, mari et femme de nuit. Ils partent au dans le nom Jésus. de Jésus. Rabra, Shata, Shabare, Rabra, et, pendant Shikata, Shikata. Shikata. et pendant que nous sommes en train de prier, nous déclarons yes. que tous les, tous les agents du diable qui ont avalé tes bénédictions, hmm. c'est lié au bonheur conjugal. Pendant que tu pries et que tu bats des mains, ils vomissent ces bénédictions avec empressement. Il vomit ses bénédictions avec empressement. Ésaïe 49, verset 24 en 25. Lui dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. » Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils mmh. s'enivront de leur sang comme du mou. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, si je prie et que je bats je tous les agents du diable, nuisibles à ma vie, nuisibles à, ma à, vie mon conjugal, à mon bonheur conjugal, tu mes bénédictions, qui mes bénédictions qui les, vomissent, qui les vomissent à l'instant avec empressement. Au nom On de Jésus, chaque caca, est et de mer. bas de mer. est bas de mer. Il est bas de mer. de au nom de Jésus, nous sommes éventuels. la sommes Nous sommes éventuels. Nous nom de Jésus. sommes Gracias les Kabaya de Brécita, Kabaya de Brécita, de de de de de de de de de de de Bama, bama, bama, bama, au nom et puissant de Jésus ils sont mis en état d'arrestation la puissance et l'autorité du nom, nom de, Jésus. de Jésus les bénédictions ah. volées sont vomi, avalées de sont vomi. nous Jésus. envoyons le feu aux entrailles des personnes au qui ont avalées dans le nom de Jésus les bénédictions Sontata sont vomi maintenant dans le nom de Jésus Chagabarakata Lekabarakabroshata Rekebroskora au nom, bien, bien, au nom bien, bien, puissant bien. de Jésus. Alléluia. Chagabe brosoka. Bien aimé, nous voulons prier. Nous voulons prendre un autre point de prière. Est-ce que tu es déterminé à voir la chose changer? Kabaraba re ke kinta. Maka raba shekete tekeke rabasko riakata. Lekabarabasko raba shekete kete -ke -ke Kouraba Shakata lève la main droite et déclare. Toutes transactions spirituelle toutes transactions spirituelle qui sont sources d'ennuis et de blocage dans ma vie, qui sont sources d'ennuis et de blocage dans ma vie, je les annule ce matin, je les annule ce matin, dans, dans le matin, nom de Jésus, dans nom de je Jésus, je les annule ce matin, je les annule ce matin, ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'annule, j'annule, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes, Jésus. Transa Pénique, toutes, les... toutes les transactions spirituelles, qui sont sources de blocage, qui sont source de blocage dans ma vie, dans ma vie, qui sont sources de blocage, qui sont source de blocage. Dans mon foyer, foyer ils sont source, son source de blocage, pour mon épanouissement, épanouissement conjugal, au nom de Jésus, je de Jésus, je les annule, je les annule, je les annule. père, père si, je prie, si je prie, et que je bats des mains, que, que, que le feu et, et le feu du carnage que l'épée du carnage déchiquette tous ces contrats spirituels et que le feu dévorant consomme les consume au nom de, Jésus, nom de Jésus les consomme bras les tout contrat qui a passé dans le spirituel, on va transacter avec la bénédiction de Jésus. Maintenant même, sont les les spirituelle, pour ne pas pour quoi que ce ma soit, ma t -t dans le nom de Jésus. Jésus, maintenant même annulé et détruit, au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du nom de, de Jésus, et les bras, et les bras, bras, au nom de Jésus. Les agents qui ont fait les transactions mmh. sont poursuivis par l'épée du carnage Jésus. dans le nom de Jésus. L'épée les poursuit. le mmh. carnage établi dans Au le nom, nom de Jésus. De Jésus. Tout document est consumé par le feu du Saint-Esprit, effacé Jésus. par le sang de l'agneau, yes, dans nom. Le, nom de le nom de Jésus. Il est nul et sans effet. Mm. Nous l'annulons dans le nom de Jésus. Nom Nous l'annulons par la puissance et l'autorité qui résident mm. dans le nom merveilleux de notre Seigneur yes, et Sauveur toi. Jésus. Ma de transaction qui a dans le nom de Jésus annulé. Yes Lord Les transactions qui ont vendu les entrailles dans le nom de Jésus par la les puissance du Saint-Esprit, l'épée yes, du canage frappe mmh. les vendeurs. Nom de Jésus. Et tes entrailles sont remises en fonctionnement. Dans le nom de Jésus, dans le de Jésus, Jésus. il en dans est ainsi. Dans le nom de Jésus, Jésus. il en Jésus. est ainsi. Dans le, le nom, nom de Jésus, il en est ainsi. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Hmm. bien yes, aimés, n'oublions pas de partager je veux prier, on va prendre un point de prière pour les personnes qui partagent que le Seigneur les suprême agréablement Amen. alléluia pour ces personnes qui partagent pas qu'elles n'ont pas, pas qu rien à faire mais juste par obéissance et pour permettre à quelqu'un d'être béni en tout cas je rends grâce au Seigneur pour tous les prophètes intercesseurs et pendant ce temps il y a des manifestations les démons sortent des vies les esprits lâchent les corps au ah, nom, le nom de, de Jésus de les esprits de nuit partent, le les yeux de, de, de plusieurs s'ouvrent, tu vois Jésus avec précision vois ce sur lequel tu dois prier. Dans, dans, dans, dans, dans le nom de Jésus, tes yeux s'ouvrent. Le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom puissant de Jésus, la souffrance héréditaire s'arrête. Dans le nom de Jésus, cette souffrance des personnes sentent comme si elles portaient un fardeau au dos. Le poids vous quitte maintenant. Il quitte maintenant dans le nom de Jésus. Le poids quitte maintenant au nom de Jésus. Là où on avait planifié que tu porterais ce fardeau, que tu n'aurais jamais la paix, que tu allais souffrir comme ça. Je vois une personne qui éclate en sanglot, c'est une dame. Parce que la parole te concerne. Une parole avait été déclarée sur toi. Et depuis, ta vie est compliquée. À l'instant, tu ne pleures pas par toi-même. Tu pleures parce que l'esprit est dévoilé. L'esprit impur qui t'attaque te lâche maintenant. Il te Jésus. lâche maintenant. Il te Jésus. lâche. Il sort au nom de Jésus. Jésus. Lâche-la. Dans le nom de Jésus. Et toutes les personnes concernées par ce poids-là, par ce démon qui est envoyé en, en mission. Pour maintenir la souffrance pour maintenir dans la souffrance pour maintenir dans la souffrance pour veiller à ce que tu ne sois pas heureuse peu importe là où tu te trouves Donc, peu importe à partir d'où tu es connecté le Saint-Esprit descend sur toi maintenant et cet Jésus. intrus est délogé avec force dans le, nom de, le nom de Jésus il part et maintenant. il te lâche maintenant. à l'essence au nom de Jésus il te lâche à l'instant au nom, de, nom Jésus, de Jésus. Il te lâche à l'instant dans le, le nom, nom de, de Jésus. Jésus, par la puissance et la vertu du nom de Jésus. Et pendant que les esprits libèrent les, les vies. La Bible dit, la Bible dit quand j'avais invoqué le Seigneur, Dieu l'a exaucé. Alléluia. Dieu l'a exaucé quand il a invoqué le Seigneur. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Nous allons évoquer le Dieu qui accorde. Je ne sais pas comment tu t'es connecté, pourquoi tu t'es connecté. Mais je veux, pendant que nous sommes en train de, je demande demander à la permanence de poster dans le chat le lien de Facebook pour permettre aux frères, et la Bible dit, l'âme qui arrose, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera arrosé. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Tu as partagé. Tu partages pour faire du bien à quelqu'un. Tu partages pour bénir quelqu'un. Ou bien tu partages simplement parce qu'on t'a demandé de partager. On va prier. Quand cette journée, la, les bontés du Seigneur atterrissent en cascade dans ta vie. Au nom de pas Jésus. demain, pas après-demain, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tous les prophètes intercesseurs qui prennent l'habitude de partager spontanément, sans qu'on leur demande merci pour ces 2 partages. Bénis soit tu pour chaque personne qui a partagé, pour chaque personne qui a partagé, pour chaque personne qui Partout qui a partagé, chaque personne, Seigneur, qui n'a pas hésité à partager, à réveiller ses amis, il y en a même qui vont au-delà du partage, ils appellent, ils prennent le téléphone, ils appellent, ils réveillent, ils disent, c'est l'heure de la prière, ne dors pas, lève-toi, viens, c'est l'heure de la prière, ne t'endors pas, lève-toi, viens, alléluia, Père, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes. Nous te rendons grâce parce que tu les visites aujourd'hui. Tu les visites aujourd'hui selon que tu as dit dans ta parole que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Ah, tu rassasies une personne de joie, tu rassasies une personne de bien, tu rassasies une personne d'argent, tu rassasies une personne de grâce, tu rassasies une personne de faveur parce que simplement elle a permis à une autre d'être connectée. Au nom de Jésus, c'est son partage. Au nom de Jésus, c'est son partage. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Que cette journée soit une journée de surprise agréable, de cascade de miracles. Dans le nom de Jésus, que ce soit une journée de cris, de joie, de chants d'allégresse, au nom de, de, Jésus. de Jésus, Shagaboskinta Labasto Baba, Lekereboskinta Baba, Ekababa Baba Baba Baba Baba, Shetata, Korasa Ktelebosotabaya, Marrasha Daba. Seigneur, merci parce que pendant que tu es en train de bénir, pendant que tu es en train de bénir les personnes qui partagent. Tu continues d'ouvrir les yeux, tu ouvres les yeux, tu ouvres les yeux de plusieurs dans le nom de Jésus. Et des gens, des personnes ont des visions, des personnes ont des visions, des personnes reçoivent ce qui les combat exactement dans le nom de Jésus, ce qui s'en prend au bonheur conjugal, au nom puissant de Jésus. Et à ces personnes, tu donnes la sagesse de pouvoir agir. Seigneur, ah. merci parce que tu exhaustes. Oh non, Dieu, merci. merci parce que tu exhaustes. Au oh nom puissant de Jésus, reçois la gloire, reçois la louange. Chakata. Père, merci pour toutes les personnes qui vont partager maintenant, mais pour des personnes qui vont partager après. Que ta gloire descende, que ta puissance se manifeste, que ta main agisse ah. dans ah. le nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre un sujet de prière et nous allons bénir notre journée. Nous allons prier pour une Liberia. Je rappelle que ce soir, il y a Nightfire. Nightfire, c'est le rendez-vous d'intercession, d'enseignement de, de, qui est conduit par le pasteur Mohamed lui-même. Ce soir, il y a Nightfire. Ce n'est pas seulement un rendez-vous d'enseignement, c'est un rendez-vous de téléchargement de dons spirituels. Amen. Quand tu es connecté, le pasteur prie, il relâche. Tu vois, pasteur Mohamed, non? Tu vois la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Bien-aimé, viens te connecter à Nightfire. Le pasteur relâche, il mmh. relâche. Il y a beaucoup de personnes ici. Qui ont vu leur dos spirituel s'est décuplé à partir de, de, de, de ces temps de prière, alléluia, ces Amen. temps d'enseignement, parce qu'ils relâchent, ils prophétisent, ils relâchent la grâce. Alléluia, il relâche la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Amen. Amen. C'est des moments où vraiment il fait des prières. Et donc, si tu as des, tu avais des visions, maintenant tu n'as plus de vision. Tu ne, tu ne sais plus. Comment est-ce que tu vas pouvoir, hein, tu, vois, tu vas pouvoir prier Même moi-même qui te parle là, mes dons spirituels sont montés à travers la connexion, cette connexion-là. Alléluia. Et ce soir, il va parler d'interpréter les songes à la prière entre six. Voilà, tu fais des songes, tu es traumatisé, tu es inquiet. Toi-même, tu as peur pour rien. Alléluia. Tu as peur pour rien. Tu te réveilles. Tu ne sais pas pourquoi. Chaque fois, tu t'accuses. Tu dis, j'ai mangé. J'ai mangé un rêve, c'est la sorcellerie, je suis sorcier. Et toutes ces choses, alléluia, euh, Viens te connecter ce soir. À partir de 22h45, la salle sera ouverte. mais le pasteur vient à partir de minuit. Voilà, à partir de minuit. Alors, à partir de 22h45, nous allons partager des témoignages de ce que le Seigneur a fait. Et c'est un temps aussi où tu es béni, tu es édifié, tu es béni. Euh, par les témoignages, la Bible dit ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et il y a une sœur même qui m'a envoyé son témoignage que je n'ai pas pu lire tellement il est long. Une sœur m'a envoyé son son son témoignage par rapport au night fire de ce vendredi dernier. Alors ce jour, ça sera ton tour d'être visité. Alléluia. Connectons-nous. La salle de Nightfire est différente de la salle de Prière 24. Alors, si vous voulez voir le lien de la salle de Nightfire, il faut simplement aller sur notre site internet, prière24.org. Vous scannez le code QR hein, de la salle Nightfire et vous pourrez intégrer la salle ou alors vous, vous allez aimer la page Facebook de Prière 24. Et sur la page Facebook, l'annonce, la fiche que vous avez vue tout à l'heure sera postée avec le lien de la salle. Donc, il faut simplement aller cliquer. Quand vous voyez l'information, vous cliquez sur le lien et puis c'est bon. Alléluia. Vous cliquez, le lien sera en dessous. N'allez pas dans seniors. Regardez simplement, la fiche sera postée sur la page et le lien en dessous, vous cliquez simplement dessus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voulons prier. Et je rappelle que je suis déjà au centre Kodesh pour les matinales de prière. Alors, quelqu'un vient au matinal de prière, ne te pose pas 3000 questions, commence à t'apprêter. Nous aurons une puissante matinale par la grâce de Dieu. Et je suis déjà au centre Kodesh. Aujourd'hui, je ne serai pas en retard. Donc, commence à t'apprêter. Puis mets ton téléphone hein, sur haut-parleur et puis commence à t'apprêter à te préparer pour être ici. Aujourd'hui, on va finir à, à 6h45 parce que le pasteur Mohamed a un programme à partir de 8h avec les, les, les pasteurs du réseau, donc de répit. Donc, il ne faut pas traîner, ne traîne pas, ne te dis pas. Souvent, on déborde. Aujourd'hui, on ne va pas déborder. Alléluia. Parce que le Centre odèche accueille un événement. Donc, on va finir à 6h45. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais qu'on puisse ensemble élever la voix, élever la voix et prier pour Haïti. Il y a quelqu'un qui me demande si je reçois en présentiel. Non, aujourd'hui, je ne reçois pas en présentiel. Aujourd'hui, je, je vais prier, J'entends un temps de ministère, je ne reçois pas en présentiel. Voilà, on va juste prier dans la salle et puis, on va prier pour le Liberia, on va prier pour in Libéria <rire> Je dis toujours in Haïti, je ne sais pas. On va prier pour le Libéria. bien aimé, on va prendre deux minutes et s'accorder. Avant de bénir notre journée, on va prendre deux minutes et s'accorder pour prier pour le Libéria. Élevons ensemble nos voix. Demandons au Seigneur de bénir cette campagne, de pouvoir au besoin de se souvenir des, des, des missionnaires sur le terrain, d'étendre sa main sur le pasteur Mohamed et nous tous qui allons partir au Libéria. Prière 24 Night Fighters. J'espère Je, qu'on est en train de prendre nos billets pour aller au Libéria. J'espère qu'on va se voir là-bas. Alléluia. Amen. Ne serait-ce que même si tu ne peux pas venir au début à la dernière ville. Alléluia. Donc si tu veux partir. Tu te, connectes sur, euh, tu te connectes sur Message de vie, le site de Message de vie, et puis là-bas, simplement, tu vas voir ce qu'il faut faire pour, pour rejoindre la, la caravane, Sin, sinon la campagne. Alléluia. Alors prions ensemble, prions pour la nation. Merci. On tabare basse photo colonne, il a basse chez des rababa bababa Rabashakatabaya shegede baya rabashaka taba ya shaga makaye lu zabrata Kintababa maye busukaya rikala brasi Rima Baba. Le Cabrasa Katayan Tebros, Tinta, Rika Labrash, Tinta, Shabada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada de Bada nous prions que tu étends ta main sur cette nation, que ta puissance R. se manifeste cette nation dans le nom de Jésus. Ribrachadabra, Ribrachadabra, Ribrachadabra, Ribrachadabra, Ribrachadabra, Ribrachadabra, dans le da da da da da da da da da da da da da da da da de Oh, reçois hallelujah. toute la gloire merci, au nom Seigneur. de jésus nous te rendons grâce merci pour ta fidélité dans le nom de jésus au nom de jésus et nous voulons rappeler que des temps sont dédiés sur prière 24 ou soutenir le Liberia, euh, la campagne in Liberia. C'est entre midi et deux, et de minuit à deux heures, vous vous connectez, vous pouvez prier, vous avez le fardeau de cette nation-là, vous vous connectez, vous, vous pouvez prier tranquillement au nom de Jésus. Alors, je voudrais rappeler également qu'on a, avant qu'on ne puisse bénir la journée, parce que je sais que tu attends cette partie-là, t'inquiète pas, quelque chose de bien va t'arriver en cette journée. Je voudrais rappeler qu'on a Ingala. Il y a Ingala, Côte d'Ivoire, Ingala, Libéria, uh, Ingala, France. Ben, là, je vais parler de Ingala, France. Alléluia. Euh, donc, Ingala, le ticket normal, c'est 109 euros. Premium, 159 euros. Coupe, 269 euros. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut éviter les choses de dernière minute. Ou après, on court dans tous les sens. Ou après, on m'appelle, on me dit, « Pasteur Priska, est-ce que tu peux user de tes contacts pour que je puisse avoir un billet? » Non, non, non. Il faut réserver maintenant. « là. est-ce que j'ai des contacts là-bas? <rire> » Il faut réserver dès maintenant, s'il te plaît. Il faut commencer à prendre ton billet. Prends ton billet, prends ton billet, commence à payer un peu, un peu. Alléluia. Prends ton, ton ticket d'accès. Alors, il y aura direct Jones, K.S. Bloom, Dan Witten vraiment, ça sera un puissant moment. Quand on regarde l'affiche, même nous-mêmes, on veut partir aussi. Donc, si ce n'est pas que le ministère nous a attrapés ici. <rire> Donc, ne te fais pas prier. Ne te fais pas prier par la grâce de Dieu. Prends ton ticket. Et si tu es dans un autre pays que tu veux participer, alors vraiment, fais-le. Voilà, tu peux prendre ton billet tranquillement Ingala. Euh, Quelqu'un me dit, Pasteur Prisca, je n'arrive pas à céder en ligne à Ingala France. En tout cas, les, les, les, les, le lien, il y a un lien qu'on met dans le chat. Essaie de voir ce que tu dois faire. Voilà, essaie de, le, de voir, de voir ce que tu dois faire. L'affiche est là. Et bien aimé, je t'assure, euh, souvent les gens veulent prendre rendez-vous avec Pasteur Mohamed. Ils veulent prendre rendez-vous avec le pasteur discuter avec le pasteur, causer avec le pasteur, inviter le pasteur à dîner. Euh, regarde ce que tu pourrais faire. Tu ne sais même pas si là-bas, là, le Seigneur va parler de toi au pasteur. Prends ton ticket, va au gala, assieds-toi, parle au Seigneur. Parle au Seigneur dans ta maison et prends ton ticket, tu vas au gala et puis tu t'assois, tu, tu écoutes tout ce qui se fait. Là où le cœur du Seigneur envoie son serviteur, Là, là, le Fils qui veut recevoir le manteau doit se positionner, alléluia. Son cœur bat pour l'évangélisation. Il va partir participer à un gala malgré son timing chargé, bien-aimé. Toi aussi, au lieu de dire, je veux rendez-vous, je veux rendez-vous, tu es en Europe là-bas, tu te déplaces tranquillement, tu viens au gala simplement, parce que Mohamed, il est simple, tu viens au gala, tu parles au Seigneur, je te donne un doc qui marche, hein. tu parles au Seigneur, tu parles au Seigneur et tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Vraiment, voilà, voilà ce que je veux, voilà, voilà ma requête, fais-moi grâce. Et puis tu arrives au gala, hein. pendant le gala, pendant, pendant que les choses vont se passer, tu vas voir, Dieu va parler à son serviteur pour toi. Alors n'hésite pas à prendre ton ticket, Espérons ça que Dieu te bénisse. Il faut prendre tes trois, tes trois places rapidement. Tu peux inviter quelqu'un, tu peux inviter quelqu'un, et puis tu vas voir. Tu peux inviter quelqu'un, tu vas voir. hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse pour Ingala. Je rappelle que Nightfire, c'est ce soir. Et en ce moment même, nous sommes à, à, au centre Kodesh. Euh, vendredi 1er octobre, j'étais avec euh, <rire> la sœur Evelyne de la permanence. Aujourd'hui, je suis avec et Gilles. De la permanence. Donc, nous sommes au centre Kodesh. Donc, ceux qui se demandent s'il y aura matinale ou pas, on a matinale de prière. Je dis, mets ton, ton téléphone si aura pas commence à t'apprêter. Aujourd'hui, on va te partager des témoignages puissants de la matinale de prière en présentiel. Ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur fait, on va partager des témoignages puissants et bénir le Seigneur pour ce qu'il fait pendant ces temps. Alléluia. Voilà, donc bien aimé, tu sais maintenant, n'hésite pas à participer, tu es prophète intercesseur, tu es en Europe. Hein? Au lieu de, de poursuivre le pasteur, là, je t'ai donné un bon doc. Moi-même, je fais ça, ça marche. Je t'assure, je fais ça, ça marche. Avant même que je ne sois, euh, euh, on va dire, dans le collège pastoral, avant même que je n'ai une petite responsabilité à vase d'honneur, quand j'ai intégré l'Église vase d'honneur, chaque fin de mois, chaque, chaque fin d'année, les directives selon lesquelles je devais marcher dans l'année d'après. Je voyais le pasteur Mohamed en songe et il venait me parler. Et j'avais compris que c'est Dieu qui me parlait. Il m'annonçait chaque fois, chaque fin d'année. Ce qui faisait que à la fin de l'année, je ne le cherchais pas. Je priais dans ma maison là-bas et le, le, Seigneur, le Seigneur se révélait à moi à travers son image. Et il me donnait des, des, des instructions pour l'année d'après. Je l'ai expérimenté bien aimé. Si tu te mets à genoux et que tu pries sincèrement le Seigneur, tu vas voir que Dieu va te visiter. Simplement parce que tu, tu as suivi le cœur du Père. Dieu va te visiter. Dieu va, même si lui ne te reçoit pas. Parce qu'il faut prendre en compte le timing chargé du pasteur Mohamed. S'il doit recevoir tous ceux qui le sollicitent, là, on ne va pas s'en sortir bien aimé. Non, non, non, non, non. C'est de nombreuses sollicitations. Lui-même, il se donnait il se donnait la rigueur de répondre à 50 mails. C'est de nombreuses sollicitations frère. Nous-mêmes, on n'est même pas le pasteur Mohamed là. Déjà, même quand on regarde notre échelle, on imagine à quel niveau il est. Alléluia. Donc, même si tu ne le vois pas physique, tu n'as pas un entretien physique, où il vient s'asseoir devant toi pour t'écouter, pour parler avec toi. Parce que simplement, tu auras fait ce geste-là. Dieu va se souvenir de toi et peut-être même, même pas peut-être, je t'annonce que ce que tu voulais poser comme problème, avant que tu n'aies à le voir, le Seigneur va regarder. Le Seigneur va, va regarder ton point. Le Seigneur va se souvenir de ta requête et tu vas avoir la réponse à ta question. Bien aimé, ouais. il faut soutenir ce qui importe au cœur de, de, de, de, de, du berger que le Seigneur a établi sur nous. Alléluia. Amen. Donc, n'hésite pas. Va. Prophète intercesseur, tu nous représentes. Nightfire, tu es là-bas. Ne reste pas à la maison. Ne laisse pas ce temps avoir lieu sans toi. Va au, au, au dîner et fais une photo. Tu m'envoies la photo. Tu vois, on va, on va monter. on va monter. Euh, euh, Sorel est là. On va monter une petite vidéo des, des Nightfighters fidèles au Seigneur qui était là-bas tu fais une photo de toi tu te mets jusqu'où on a mis in Libéria, gala in là tu prends la photo et puis tu envoies ta photo alléluia, que Dieu te bénisse que le Seigneur te bénisse <rire> on va rendre grâce au Seigneur pour tous les les frères qui, qui vont y aller alléluia, alors nous voulons bénir notre journée, est-ce que tu es prêt à prophétiser sur ta journée on a prié pour le Libéria. Est-ce que tu es prêt à prophétiser sur ta journée? Qu'est-ce que tu veux voir aujourd'hui? La Bible dit, Jabet, que sa maman a appelé souffrance, parce qu'il est venu avec douleur, que sa maman a connecté à la souffrance. Jabet, que sa mère a connecté à la souffrance. À cause de son vécu, Jabet ne s'est pas assis. Jabet n'a pas regardé, ça fait combien de temps? Combien de temps? que tu es dans un engrenage. Jabet n'a pas regardé à ça. Il s'est dit, il faut que je change ma circonstance. Il faut que je change ma, ma, mes circonstances. La Bible dit, il n'est pas allé chez le marabout. Il n'est pas allé pleurer. Il n'est pas allé adorer les, les, les démons des dieux de sa mère. Jabet est venu s'asseoir devant Dieu et il a invoqué le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Alors, si quelqu'un dont la maman même a prophétisé la souffrance, a été entendue par le Seigneur. Ce n'est pas toi que le Seigneur ne va pas écouter. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur aujourd'hui? Comment tu vois ta journée aujourd'hui? Est-ce que tu peux prophétiser sur ta journée bien-aimée? Est-ce que tu peux prophétiser comment tu vois ta journée, comment tu vois ta journée, qu'est-ce que tu attends du Seigneur, la Bible dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé, Dieu accorda ce qu'il avait demandé, Dieu accorda, Dieu t'accorde aussi, Dieu t'accorde aussi, Dieu t'accorde aussi, Ma carreboché keta prophétise que les mauvais fondements, Babashi, the Guerrebos, the Guerrebos, une nouvelle. Je déclare que cette journée est une journée de joie intense au de Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. dans le nom de Jésus. La Bible dit de l'esprit, au, au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de transport de joie, transport de joie, transport de joie à ciel ouvert. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je laquelle les Je l'ai Je comme cette femme dont Au le fiancé de depuis 2014 est revenu. Ah. Les foyers maintenant sont restaurés en cette journée. Dans les le nom de Jésus. les Bra. Yes, yes, yes. Le les cadabras retournement 24 heures Au ce matin ce Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare en cette journée que des documents administratifs sont mmh. libérés. Au nom de dans Jésus. Dans le nom de Jésus, le Seigneur yes. accorde cette grâce. Au nom de Jésus. À plusieurs personnes connectées, on t'appelle, mmh. on dit viens prendre tes documents. Amen. Au nom de Jésus, c'est ton partage. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus qu'une grossesse qui était menacée par un avortement se stabilise au ah, nom de le Jésus. Jésus. Les enfants s'asseyent dans les entrailles. Je parle d'une grossesse jumellaire. Au nom puissant de ouais. Jésus, les enfants sont positionnés dans les entrailles, dans le nom de Jésus et la vie de Dieu. Le souffle de Dieu pénètre dans les entrailles, dans le nom de Jésus et dans le liquide amniotique ils reçoivent la force de, de Dieu Jésus. au nom de Jésus et la grossesse va jusqu'à son terme dans le nom de Jésus, nous revoquons tout verdict d'avortement sur cette grossesse au nom de Jésus et déclarons que l'accouchement se déroule parfaitement par la puissance et l'autorité qui réside dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'à ciel ouvert, il pleut des connexions professionnelles, pour l'abondance. Au nom de Jésus, des projets qui sont en train de chambouler se, se reviennent au bon endroit au nom de Jésus, ils retrouvent leur équilibre dans le nom de Jésus, des bonnes connexions, les connexions de malhonnêteté sont désactivées dans le nom de Jésus et des bonnes connexions professionnelles se positionnent. Dans le nom de, nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom, de nom, de Dans le nom puissant nom de nom Jésus. Jésus. Il en est ainsi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Une soeur m'a rendu un témoignage. Elle dit elle voulait acheter une moto. Elle, elle se connecte sur prière 24. Pour ses activités, elle voulait acheter une moto. Mais elle n'avait pas leurs ressources. Elle avait besoin d'une moto pour sa livraison. Et on avait pris un point de prière où on a déclaré, elle pris ici et elle prie en, en, en présentiel, au matinal de prière, où on a déclaré que Dieu allait parler à l'oreille de quelqu'un pour toi. Dieu allait parler à l'oreille de quelqu'un pour un prophète intercesseur. La sœur a saisi, alléluia. et la sœur a fait quelque chose d'étonnant. C'était son anniversaire, mais elle m'a appelé. elle m'a dit, « dit moment où tu es? » J'ai dit, « Je suis à la maison. » Elle dit, « Mon anniversaire, c'est vendredi, avant vendredi, il faut que je, je, je t'offre quelque chose. J'ai dit, mais c'est ton anniversaire. <rire> ah, la soeur, c'est pas possible. Et la soeur m'a poursuivi. Alléluia. La soeur m'a poursuivi. La soeur m'a poursuivi. Elle m'a poursuivi et est venue m'offrir un cadeau. C'était son anniversaire préparé, mais le Seigneur a parlé à son oreille. Dans son anniversaire, moi-même, j'ai fêté mon anniversaire. Alléluia. Amen. Et puis, et puis le jour de son... Quand ça se, <rire> le lendemain de, de, de, de, de son action, là, elle m'envoie un message. <rire> oh, C'était son anniversaire. Quand elle a célébré son anniversaire, j'aime trop quand les prophètes intercesseurs font ça. Elle me dit, c'est grave. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a Elle dit, je suis allée au travail. La mère, non, mais non. Mais tu vois, elle est bien dynamique, là, comme moi, là. Qu'elle elle rend le témoignage, tu veux t'envoler pour arriver au ciel. Elle me dit, non, mais la mère, c'est sérieux. Il non, non, non, non, mais c'est grave. J'ai dit, quoi Elle dit, je suis allée au boulot. Non seulement j'ai eu une belle journée d'anniversaire, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas ça que je veux te dire. La mère, j'étais dans la voiture avec ma bosse. Au moment de sortie de la voiture. <rire> ah, la mère, c'est elle qui fait ça. Tout ce que je suis en train de <rire> C'est elle que je suis en train d'imiter comme ça. J'ai dit, ah, faut le témoignage. Elle dit, j'ai dit. Tout ça, c'est vraiment, on parle par notre vocale, c'est comme si on était en ligne. Elle dit, je dis, c'est pas possible. Je suis assise dans la voiture, Dieu a parlé à l'oreille de quelqu'un pour moi. J'ai dit, dis-moi. Dis elle dit Ma patronne m'a tendu une enveloppe après m'avoir offert un bon déjeuner. Dans la voiture, elle mettait une enveloppe et sur l'enveloppe, il est inscrit pour l'achat de la moto. Oh! Jésus peut faire comme ça. Jésus peut s'y prendre comme ça. Yes. Dieu a parlé à l'oreille de sa patronne pour elle. La patronne a acheté la moto. Une enveloppe pour acheter la moto. J'ai dit aujourd'hui, là, tu ne danses pas bien, alors que ton témoignage est en train de venir vers toi. Je, je n'ai pas dit que c'est sa tante qui a acheté, je dis sa patronne, sa patronne, sa patronne, bon, sa bon, responsable. Bon, a Lui a donné une enveloppe, je n'ai pas parlé mmh. de la sœur de son papa, je ne parlais pas de sa tante, je n'ai pas parlé de sa grande sœur. Je ne suis pas en train de te dire que son mari lui a donné une enveloppe. Je dis que sa patronne lui a offert une enveloppe contenant le montant de, de, de, de, de, de, de l'achat de la moto. Amen. Cette journée, Dieu va parler à quelqu'un yes. pour ton bien. Dieu va parler Amen. à une personne pour ton bien. Dieu va parler à une personne pour ton bien. Cette journée, Dieu va parler à quelqu'un pour ton bien. Ton patron va venir te faire du bien. Une personne qui t'avait oublié va venir te faire du bien. Tu marches à ciel ouvert. Tu marches à ciel ouvert. tu marches à ciel ouvert. Tu marches à ciel ouvert. Quelqu'un chez qui tu avais déposé ton CV il y a longtemps va t'appeler pour au dire au fait on a besoin de tes services quelqu'un que tu avais prospecté depuis une entreprise que tu avais prospecté, va t'appeler pour dire, et si on actualisait notre partenariat, je dis que pendant que tu es en train de bénir ta journée, Dieu est en train de parler à l'oreille de quelqu'un. La brakata, De même que le Seigneur a accordé à Jabet, il oh. nous accorde. Une yes. journée remplie de faveur. Oh. Une journée remplie de grâce. Une, une journée remplie de bonnes connexions. Oh. Oh. Dans le nom de Jésus, il en est Allé ainsi. Ah. Une journée où tu es connecté à ton conjoint. Oh. Oh. Au conjoint Jésus de ta destinée. Oh. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma baraba. Le ciel est ouvert, la grâce de Dieu abonde sur ta journée. La grâce de Dieu abonde sur ta journée. La grâce de Dieu abonde sur ta journée. Le Seigneur t'accorde. Le Seigneur t'accorde. Le Seigneur t'accorde. Le Seigneur t'accorde. Le Seigneur nous accorde dans le nom de Jésus. Oui. Yes. alléluia au oh, nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Au oh, nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Le verdict le, le médical sera en ta faveur. Le diagnostic médical sera en ta faveur. L'inquiétude qui s'est emparée emparé de ton cœur va sortir de ton cœur. Dans le nom de Jésus, le verdict médical sera en ta faveur. Dans le nom de Jésus tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bienfaits du Seigneur. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Dans le nom de Jésus, tu assistes à un spectacle de grâce. Ah, tu t'assois et puis tu dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Dieu peut-il faire autant de bien? Oh, Il dit, je ne regarde pas ta profession religieuse. Je ne regarde pas ta communauté.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 Je suis celui qui fait grâce. Re ke bosh kata la boskinza. Gabarabsu kata la basforiata. Lekere kontolo boskorabache ghepros. Maya kabraso dolomoske rabaya. Kata rakata yata. Lo kata reke. Lo kabarra che Makateke yakata. Roma sata suta sa. Makarakata. Lokata, Oyota, Riba, Sika, Makayete, Ri baba neka baba saka taka raba yang sabra sadabu karabu sikaba baba make yatabra sada ya makarabareke tabaya sada marekobosha mateko si tabaye shagedegede zagada raba raba yang sabra puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh yes, Lord. Skerabo, mm. mm. Skerabo, Setaya. Mm. Au nom puissant de Jésus, Amen. il en, est ainsi. Amen. Amen. Amen. Jésus, Amen. Il en est ainsi. Au nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Au nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Par la puissance et la vertu du nom de Jésus, il en est ainsi. Amen. Alléluia. Gloire mm. à Dieu. Alors si tu aurais aimé partir au gala avec ton fiancé, avec ton mari, hein, avec ton conjoint et puis il n'est pas encore là, et puis c'est bizarre, et puis tu es fatigué d'être seul, comme dit une de mes petites soeurs, tu veux partir mais ça te fatigue qu'on te voit seul, prends deux tickets. Écoute-moi bien, tu achètes deux tickets, tu offres le deuxième ticket à qui tu veux. Je suis revenu sur le gala là parce que est, on, est dans, on, est, on est dans une atmosphère prophétique. Mais quand tu achètes, avant d'aller acheter les tickets-là, tu dis, Saint-Esprit, je prends deux tickets, je m'en vais avec toi. Mais en fait, pendant que je vais avec toi, c'est la place de mon conjoint là, que tu... Que tu c'est ça que je prends comme ça. Tu vois? Je ne serai pas seul, Je suis avec toi. Mais presse c'est pas pendant que j'y vais. Et puis l'autre ticket là, tu l'offres à quelqu'un. Tu ne seras pas seul, tu seras avec le Saint-Esprit. Tu ne seras pas seul. Le gala va bien se passer. Tu seras avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas rester à la maison parce que tu es fatigué d'aller seul. Ah, toi aussi. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça là seulement c'est un argument. Non, non, non, non, non, non, non, non. non Achète-moi les tickets et va au gala. Achète les tickets. Bien aimé, regarde, je te dis. <rire> ah vraiment, il faut persévérer. Hein. C'est important de persévérer. Est-ce que tu sais que depuis le temps où moi-même j'ai décidé d'entrer dans le mariage, parce qu'il faut décider de te marier aussi, chaque année, quand, quand on tire, je te dis ça aujourd'hui, je sais qu'il y a près de 2000 personnes qui écoutent, mais je te dis ça. Chaque année, quand on tire... Les versets bibliques, lors de la traversée, je tire mon verset. Mes enfants tirent leur verset et je tire le verset de mon conjoint. Donc, où tu me vois là? J'ai deux versets chaque année et je regarde ce que le verset, quand je m'en vais tirer, je dis Seigneur, je tire pour mon conjoint. Et quand je tire pour mon conjoint, je regarde ce que le verset dit et je prie en fonction de ce que le verset dit. Par moments, je rigole, je regarde ça et je dis, voilà, toi tu es là, tu es en train de te promener maintenant, voilà, maintenant, voilà, tu vois. Et puis, bien-aimé, il faut vivre. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu vas te comporter comme si le ciel était fermé sur toi. Alléluia. Il faut vivre. Il faut vivre dans la joie, dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Il y a un projet, tu as un projet. Le Seigneur, le Seigneur dit, je sais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix, les projets de paix du Seigneur là. C'est le Saint-Esprit qui doit t'instruire sur les projets de paix que le Seigneur a pour toi. Quand ton mari va venir, on va te voir ici. Tu vas oublier même qu'il y avait des projets. C'est maintenant là que tu dois écouter les projets du Seigneur. Alléluia. Quand le bébé va venir là, tu vas dire « Ah Seigneur, j'allais, Seigneur, vraiment, est-ce que tu vois Non. » Et puis j'ai grossi, j'ai un peu trop grossi. Donc Seigneur, avec ma forme là. Franchement, quand je, quand je marche un peu pour aller évangéliser, je transfie beaucoup. Je transfère pourquoi le Seigneur fait durer le célibat. Eh, parce que pour que tu puisses aller évangéliser au moment où tu ne transmis pas. Là. Parce que tellement tu as jeûné que tu as messi en attendant le mari, il n'y a pas de problème, tu peux évangéliser, il n'y a pas de souci. Mais dès que le frère va venir, tu vas grossir, pop, po, po, po. Et là, quand le Seigneur va dire, euh, est-ce que tu as fait le point Combien d'âmes on a gagné ce mois Tu as dit, ah, paix. Il faut te souvenir des autres fois où j'ai gagné les âmes. Là, pas pour compenser la période. En ce moment-là, franchement, j ai, j ai trop, je suis trop en forme. Marcher là, c'est pas évident. Toi, mais tu vois comment je trans. Ah, Seigneur, je me plongeais dans la ville comme ça. Mais Seigneur, toi aussi. Je suis trop épanoui. Ma femme me nourrit trop bien. Tu vois, ma femme me nourrit trop bien. Alléluia. Donc, laissez ça. On dit qu'on n'a qu'à aller gagner des âmes. C'est ça qui met la joie au ciel. Que tu sois accompagné ou pas accompagné va gagner les âmes. Et puis Dieu qui a vu que tu étais là-bas, il va mener la personne qu'il faut. Alléluia! Il va mener la personne qu'il faut. On ne va pas regarder ce qui ne marche pas et puis rester dans nos maisons. La Bible dit il y a de la joie dans le ciel. Quand une âme se donne au Seigneur, pour rien au monde, avec ou sans mari, on va aller gagner les âmes pour le Seigneur. Avec ou sans femme, on va aller gagner les âmes pour le Seigneur. Dieu voit il n'est pas aveugle. Celui qui a créé les yeux, il voit, il voit, il voit. Alors, on va aller gagner les âmes pour le Seigneur, pour qu'il y ait la joie dans le ciel. De toutes les façons, quand on sera marié, il n'y aura pas la joie là-bas. On ne va pas fêter. Le seul événement qui donne la joie dans le ciel, là. C'est le gain des âmes C'est ce que la Bible dit. Donc Dieu sera content parce qu'il t'a donné un conjoint, parce qu'il t'a donné une conjointe. Enfin, il va respirer. Parce qu'on ne va plus crier dans ses oreilles. Père, envoie mon mari. Père, envoie mon mari. C'est ça qui va lui faire. C'est à cause de ça qu'il va sourire. Alléluia. Sinon, il n'y a pas la joie au ciel là-bas. Les anges n'ont pas fait pom, pom, pom, pom, pom. On, dit, on dit non, ça chauffe ici. Ça chauffe C'est quand les âmes sont gagnées. Alors, bien aimé, n'attends pas d'être heureux pour servir le Seigneur. Il faut être fidèle. Soyons des Zacharie. Et, et, et la Bible dit que le père de Jean-Baptiste, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Jean il était stérile, mais le sort est tombé sur lui à l'heure de l'offrande quand il est rentré dans le temple. L'ange du Seigneur lui est apparu et là-bas, il a été visité. Ce qui te tient à cœur, ce qui compte pour toi, tient à cœur au Seigneur aussi. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le mariage, c'est une institution divine. Et je prie que pendant que tu es là-bas, tu ne sais même pas si ton voisin de table est ton voisin, tu ne sais pas. Tu dis non que tu ne veux pas partir seul. tu ne sais pas. Bon, je ne t'ai pas dit d'aller trop regarder les voisins là-bas, mais je dis que tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas, tu veux dormir. Que oui, que tu es découragé, mais est-ce que le mari va apparaître dans ta maison là-bas pour dire « Tendéon ». « Je suis l'homme de ta destinée. Allons à la mairie de ce pas. » Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qui va se passer. Ça ne va pas arriver. Ce qui va se passer, c'est que tu vas le rencontrer. Et là, on a libéré, on a libéré le conjoint. Maintenant, toi, au lieu d'aller le trouver, tu dis que non, que tu ne veux pas être seul. Mais tu n'es pas seul. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. Amen. Donc, quand on arrive là-bas, là, on est concentré sur le gala et sur ce que le Seigneur va, va dire à travers son serviteur. On ne tourne pas des regards, de radar pour regarder. Je ne suis pas en train de prophétiser, il hein. ne faut pas venir dire que le pasteur a dit que le voisin pardon, pardon, pardon. Ce n'est pas ce qui est dit. Hum. Ce que je dis, c'est qu'il faut être où Dieu prend plaisir. Parce que est-ce que, est que l'ange est apparu à Elisabeth? L'ange n'est pas apparu à Elisabeth. L'ange est apparu à Zacharie. Pourquoi? C'est Élisabeth qui doit être enceinte. Pourquoi l'ange n'est pas apparu à Élisabeth? Faut te demander. C'est Élisabeth qui porte la grossesse. La Bible dit que l'ange est apparu à Marie. Pour que Christ naisse. Amen. Mais l'ange ici, là, l'ange est apparu à Zacharie. Pourquoi il n'est pas apparu à, à, à, à Élisabeth? Pendant qu'il était avec, pendant qu'il apparaissait à Zacharie, là? pourquoi il n'est pas parti chez Élisabeth? Pourquoi? En étant dans la présence de Dieu, Dieu sait se souvenir de ce qui compte pour toi. Soit dans sa présence, Dieu va aller chercher le boase ou bien la, la, la rute pour la ramener. Restons dans sa présence, restons connectés. Alléluia. Et le Seigneur va faire le reste. Alléluia. La Bible dit Alléluia. que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur est présent. In Galala, le Seigneur est présent. Le Seigneur est là-bas. Reste dans sa présence. Viens apporter ce que tu dois apporter. La Bible dit que Zacharie était là, le sort est tombé sur lui. Pendant qu'il était là, c'est que le sort est tombé sur lui. Ça veut dire que quand ils ont tiré au sort, c'est Zacharie qui devait venir officier. C'est comme ça. Le Seigneur a créé un prétexte. C'est ça en fait. C'est le prétexte là que le Seigneur est en train de créer. Ça s'appelle inlibérable. Bon bref, quand je vais appeler les organisateurs dans, dans, ce soir-là, ils n'ont qu'à me dire que les tickets se sont envolés. Alléluia. Parce que tu as compris qu'il y a une visitation qui t'attend à Inubéria. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et que sa main soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que sa main demeure sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, donc il est l'heure pour moi. Dans le nom de Jésus, je déclare que toutes ces bonnes paroles se réalisent dans nos vies. Ouais. Je déclare que tu vas m'envoyer ton témoignage. Cette ouais, journée, même, ouais. le Seigneur va te visiter. Et tu, m tu vas m'envoyer ton témoignage. Alléluia. Tu vas m'envoyer ton témoignage au nom de Jésus. Tu vas m'envoyer ton témoignage au nom de Jésus. Alors, ouais. je bénis toutes les personnes dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Que la main de Dieu soit sur vous. Ne m'envoyez pas les témoignages en privé. Je m'en vais. Là, je suis en train d'aller intervenir maintenant. Donc, envoyez les témoignages en public, si ce n'est pas confidentiel. Envoyez en public, si ce n'est pas confidentiel. Si c'est confidentiel, la permanence va mettre mon numéro. La permanence va mettre mon numéro. Et, et, et vous pouvez m'envoyer le témoignage par... Par... Euh, vous pouvez m'envoyer le témoignage par... <rire> Nora. Euh. <rire> Nora, je te pardonne. <rire> ah, ouais, bah. Moi-même, je te vois en train de courir pour venir raconter ton témoignage. Tu as compris? <rire> je te vois en train de courir. Est-ce que la permanence peut mettre mon numéro via WhatsApp, mon numéro WhatsApp? Alors, quand vous mettez 01 en début du numéro, c'est que vous allez m'appeler directement. Oh, il ne faut pas il faut, faut m'envoyer une note vocale. Je décroche, hein? mais je vous suggère, vous avez vu qu'aujourd'hui ma voix est bien, non. En tout cas, j'ai senti l'amour des prophètes intercesseurs. Hein? Non, pasteur Prisca, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il ne va pas? D'autres m'ont envoyé de quoi, de quoi à, à, à, à faire respirer la gorge. Pasteur Prisca, oh, je me sens trop aimé, Prophète intercesseur, vous êtes une famille extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous êtes extraordinaire. J'ai reçu le message, mais je me suis dit, oh Seigneur, fais grâce. Parce que là, là, il y a des gens qui ont des cauchemars maintenant. Bientôt, ils vont venir me dire, ils ont une révélation. Parce surprise qu'elle était malade, je ne suis pas malade. Mon corps va très bien. Mon corps va très bien et la gorge est restaurée par la grâce de Dieu. Vous avez prié pour moi, vous ne m'avez pas laissé. En tout cas, vos mots d'amour m'ont fait du bien. Certains m'ont donné des larmes aux yeux. Quel amour, quel amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on a terminé. Je vous aime énormément. On a terminé. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que la main de Dieu soit sur tous. Que la grâce abonde et surabonde. Rendez-vous ce soir à Nightfire. Alors, j'ai vu quelqu'un qui dit, la personne dit, elle veut voir le visage d'Apégide. Je vais, je vais être cette Ah, on dit, on veut voir ton visage. Donc, quand tu, quand tu conduis les temps de prière, ouvre ta caméra. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime exagérément. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc mon numéro est dans le chat. Ceux qui m'ont écrit en privé, là, je ne sais pas comment on va faire ça parce que je ne peux regarder vos messages qu'après. Donc, ceux qui m'ont écrit en privé, ça sera chaud. Euh, bon, en tout cas, après, on va trouver la formule. Et, et des personnes ont demandé sur Facebook où était situé le centre Kodesh. Nous sommes à 7e tranche, pas loin de l'hôtel La Forge. Si vous regardez sur votre GPS, vous allez retrouver le centre Kodesh tranquillement. Vous allez retrouver le, le centre Kodesh. Voilà que comment que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu de, demeure sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Alors, je vais finir par ce coup de sifflet. C'est notre au revoir. La permanence, on peut se déconnecter maintenant. <rire>